Dans la tradition, on dit que c'est le moment où le jugement, le dîne, le jugement, c'est ceux qui vont mourir, ceux qui vont vivre, ceux qui vont avoir des accidents, ceux qui vont pas en avoir, ceux qui vont être malades, ceux qui vont pas être malades. Donc bien sûr, il y a une forme de gravité dans cette période, parce qu'on sait que normalement, traditionnellement, c'est l'époque du jugement et que, ultimement, le plus grand verdict, le plus grand jugement, c'est la mort. Donc, ça, c'est la tradition. Maintenant, si on se récupère vraiment une approche initiatique, on comprend que tout est dans nos mains, qu'on co-crée tout ça. Et que le jugement, c'est déjà la prise de conscience. Si la conscience ne fait pas le travail, c'est la vie qui le fait.